Bonjour à tous, merci, euh, merci Fabien pour cette introduction. Euh, donc, euh, effectivement, Jérémy Court, euh, je suis doctorant à donc à l'URFNO, à, euh, à nogent sur euh, actuellement en troisième année. Et aujourd'hui, je, je viens vous présenter justement les, les résultats euh, qu'on qu qu a. Qu Eu, donc dans le cadre d'un projet, là, le projet Clintree, euh, avec des, des résultats qui seront publiés, comme l'a dit euh, Fabien, donc, dans la revue Landscape Ecology, euh, donc, là, normalement, enfin, dans, dans le prochain numéro. Euh, et donc, l'idée de notre travail était justement d'étudier les effets du dépérissement forestier, euh, donc, là, dans ce cadre-là, induit par des par les sécheresses, euh, et donc, son effet sur la diversité taxonomique, fonctionnelle et phylogénétique. Euh, et, donc, euh, et donc là, sur, sur le, le groupe, euh, la communauté des co aproxiliques, avec quelques hypothèses justement d'augmentation du bois mort. Et donc à la fois à l'échelle locale et à celle du paysage. Euh, et donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Donc là, rapidement, d'abord, euh, dans les grandes lignes. Euh, le dépérissement, euh, qu'est-ce que c'est bon, ben, Rapidement, euh, dans la définition qui est donnée euh, donc à, de manière générale du dépérissement, on parle d'un phénomène multifactoriel avec plusieurs types de, de facteurs qui se, comment dire, qui se suivent dans le temps. Euh, avec, et, donc, et donc là, typiquement, on retrouve en fait, la, la, comment dire, la, la spirale de Magnon avec des facteurs prédisposants, déclenchants aggravants. Euh, et des facteurs en fait qui en se cumulant dans le temps euh, conduisent à la mort d'un arbre d'arbres, plusieurs. Et donc effectivement à l'échelle d'un peuplement forestier euh, et plutôt donc, effectivement dans, notre, dans, dans, dans nos cas là, de, de forêts tempérées d'Europe de, de, de, de l'ouest euh, donc des forêts de production euh, donc mène en fait à terme à la mortalité à des mortalités plus ou moins importantes du peuplement forestier. Et en parallèle, justement, de cette définition, dans ce contexte-là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le, change, enfin en le changement du climat, avec une, enfin en tout cas une des, des, dire, une des conséquences un peu importantes, là, qui, est de, en tout cas qui est effectivement observée de plus en plus ces, ces dernières années. Euh, c'est l'augmentation euh, des sécheresses. Alors C'était déjà c est, c est attendu à ce que ça augmente dans le futur et c'est euh, observable. Il y, des, il y a déjà des publics dans Nature par les collègues, euh, des collègues allemands, Symphe et Seidel, typiquement, euh, qui montrent effectivement qu'aujourd'hui, on a des augmentations des sécheresses par leur surface, euh, par leur durée, donc par la durée, on parle aussi d'intensité, et par leur fréquence dans le temps. Donc des, frais, des, des, des, des sécheresses qui se suivent de plus en plus fréquemment. Euh, donc là effectivement, là, ce que je vous montre là, c'est euh, les résultats de, tra le cas de, de, de travaux de simulation euh, menés par euh, Evo, qui, enfin donc des, des, des, des travaux qui ont été publiés dans Nature Climate Change en 2018. Et en parallèle, c'est ce que je disais, on observe, et donc là typiquement, là, c'est vraiment dans le cadre de l'exemple pyrénéen euh, d'augmentation des sécheresses depuis, euh, depuis les années 80, ce qui corrobore souvent justement euh, Comment dire le cette augmentation un peu, un peu exponentielle des effets de, enfin en tout cas de l'augmentation de la, la, la teneur en CO2 dans l'atmosphère à partir des années 80 et donc on retrouve un peu ce, ce parallèle et ici donc avec des années un peu charnières donc on voit 2003 2006 2011 et puis euh, des, des, années, donc là, des années assez proches 2017 2019 euh, avec des sécheresses plutôt assez marquées vis-à-vis -vis du donc de, des moyennes euh, des moyennes, euh, centenales. Et donc on en arrive euh, donc euh, au sujet de ma thèse, euh, moi je m'intéresse justement euh, aux conséquences du déplacement forestier sur la biodiversité entomologique. Euh, on en a quelques données autres que euh, la biodiversité entomo mais ça reste le, le cœur du sujet, avec un focus important euh, sur les Coléoptères afroxyliques qui est donc le, le modèle d'étude euh, privilégié justement du labo à EFNO. À euh, et donc, là, dans le cadre du changement climatique, je, enfin du dépérissement forestier, excusez-moi, on, on voit justement un lien direct, puisque du coup, le dépérissement forestier induit une augmentation du stock de bois morts, euh, ce qui euh, peut, en tout cas, dans l'hypothèse, peut être intéressant justement pour la, la, faune, la faune saproxylique, euh, a fortiori une faune saproxylique euh, qui se trouve être en tout cas plus ou moins menacée dans les forêts gériennes, d'où euh, notre concentration sur, sur cette faune. Et, et donc euh, nous, en tout cas, précédemment, euh, dans le cadre de ma thèse, on s'était intéressé déjà à l'effet du dépérissement forestier local sur la biodiversité entomologique locale, ce qui a déjà fait euh, donc la, comment dire le qui a déjà été le résultat d'une première publication en 2021 dans, leur, dans, dans, dans, la, dans la revue pardon, Forest Ecology and Management, euh, et on observait justement effectivement que euh, sur des terrains où le dépérissement était de, de forte intensité on avait des effets effectivement bénéfiques du dépérissement sur la, la faune euh, entomologique, euh, enfin en tout cas des décopters saproxyliques, et euh, une, augmente, enfin, en tout cas une amélioration de cette faune qui passait justement par l'augmentation du stock de bois mort et principalement des arbres morts debout, qui effectivement se montraient enfin, particulièrement euh, intéressants dans ce cadre-là. Euh, et... Dans, dans, dans la continuité justement de notre réflexion, on a voulu, euh, donc aller, on a, on, enfin, on a souhaité euh, interroger justement l'effet, l'impact du dépérissement à donc à des échelles euh, plus paysagères, justement sur cette même biodiversité entomologique euh, locale. Et donc là, voilà, effectivement, ça fait le donc, le, le, donc là, ce travail-là fait, euh, fait finalité par, par, un article dont vous, dont vous avez mis l'entête le, ici, dans l'inscape. Et donc, si on en vient à la, donc là, on en vient à la méthodologie. Donc, cette étude, elle, se place dans le cadre du projet, euh, du projet CleanTree. Euh, qui visait justement à l'étude du dépérissement dans les peuplements de conifères de montagne. Donc là, on a un premier jeu de données effectivement dans les Pyrénées qui est le centre de notre étude actuelle des effets du paysage. À savoir qu'on avait aussi, donc dans la première publication, qui était aussi associée à ce projet Kymtri, un terrain d'étude en Bavière, euh, terrain d'étude où justement la, la, la, la gravité du dépérissement était autrement plus importante puisque du coup on se trouvait dans un contexte de pécières attaquées par des, euh, des scolytes suite à tempête, avec donc euh, justement donc, ces, ces mêmes épisodes de population un peu extraordinaire et des mortalités à près de 100% sur des grandes surfaces. Ici, euh, dans, dans le cadre donc, de, de, ce, de ce terrain d'étude pyrénéen, on se place sur un gradient de dépérissement un peu moins large, euh, avec par contre euh, 56 placettes, donc un nombre de placettes à, euh, relativement important et plutôt justement donc euh, un dépérissement euh, lié à des à des sécheresses, euh, avec un gros épisode de dépérissement suite à 2003, et plutôt euh, des épisodes de, de, de dépérissement par euh, par îlot, et donc non pas par euh, grande plage de, de, de fort dépérissement sur des très grandes surfaces avec une très forte mortalité, euh, à savoir que euh, donc sur ce gradient de dépérissement de 56 placettes euh, de dépérissement local, il a été croisé un, donc, euh, comment dire, un classement euh, empirique du dépérissement à l'échelle euh, paysagère. L'idée étant de croiser les deux variables, euh, avec déjà un objectif à l'époque d'étude euh, justement de ces effets paysagers. Et euh, sur chacune de ces placettes, on a relevé en 2017, sur l'ensemble de l'année de végétation, euh, donc les, les assemblages de coloptères saproxyliques en parallèle pour arriver alors donc là voilà donc on se retrouve dans une situation où on a euh, une donc une mesure du dépérissement à l'échelle locale par euh, donc le, le comment dire le le, euh, le protocole archi euh, mis en place par Christophe Drenou euh, et donc à l'échelle paysagère on se retrouve avec une comment dire, une une métrique un peu euh, un peu empirique du dépérissement et donc euh, notre idée était de comment dire euh, donc euh, d'aller un peu plus loin et d'essayer de, de mesurer un peu finement ce dépérissement à l'échelle du paysage, donc de dépasser justement cette vision empirique du dépérissement à l'échelle du paysage. Et donc là nous, nous sommes passés par plusieurs méthodes. Alors, au début effectivement, on avait potentiellement des donc des, des mesures réalisées par euh, par des images euh, des, visages, des images NASA MODIS à l'échelle de 150 mètres. Euh, on a suivi quelques difficultés, justement, à associer ça du dépérissement, en tout cas sur des, en tout cas sur des, des pas de temps, euh, en tout cas relativement récents. Donc là, euh, a priori, ces, ces mesures-là nous permettaient d'avoir une bonne image du dépérissement euh, post-2003, mais il y avait des difficultés à le mesurer quand on arrivait proche de nos années de mesure de la diversité euh, saproxylique, euh, donc euh, en, en 2017. Et donc on est, euh, on est passé à une autre méthode, hein, et cette autre méthode de, de mesure du dépérissement passe par des images euh, infrarouges couleur euh, qu'on a relevé donc là sur deux sites d'études dans les Pyrénées, euh, la vallée d'Or et le plateau de Sceaux. Euh, avec donc des comment dire des, des images infrarouge couleur qui ont été relevées en 2016 et en 2015 euh, je ne sais plus sur donc je crois que c'est 2016 en vallée d'or et en 2015 sur le plateau de Sceaux. Ce qui là on, ce, qui, ce qui est effectivement des images euh, donc, euh, une prise en compte par du dépérissement assez proche à 2017 euh, et donc sur ces images infrarouge couleur, on a mis au point euh, donc un, une classification par algorithme d'apprentissage automatique du machine learning et on est passé, donc là, pour réaliser, moi, je suis pas du tout spécialisé, donc, dans, dans, dans, dans, ces questions d'apprentissage automatique. Euh, et du coup, on est plutôt, donc, on est, on a décidé de passer par un outil qui le fait à notre place, euh, Orpheo Toolbot. Euh, et donc, par la, par le, comment dire, la détection, euh, manuelle, donc, de polygones de, d'arbres morts. Enfin, il y a plusieurs classes. Il y a les arbres morts, les arbres vivants. Euh, on a aussi relevé des, des, comment dire, des zones ouvertes. On a aussi relevé les, euh, enfin oui, donc là, les, les zones ouvertes. Euh, donc on a informé donc effectivement 4500 polygones de préparation à l'apprentissage. Euh, je crois qu'il y a 1700 polygones euh, pour les arbres morts. Donc là, typiquement ce qu'on voit sur l'image, l'image avec donc des, des, enfin, des, des polygones dessinés pour, pour les pixels d'arbres morts. Euh, et donc on arrive donc là on voit le la résultat justement de de la détection euh, de la détection automatique euh, en D euh a plutôt un, comment dire un des résultats assez enfin en tout cas plutôt plutôt assez bon avec un indice kappa qui est à 08 si je m'en souviens bien je crois que c'est 078 au total et donc on voit qu'effectivement à l'échelle euh, à l'échelle locale euh, on a donc là, effectivement, on a ici en, en abscisse donc le, le relevé local par le, le protocole archi et ici donc en, en ordonnée on a le, la somme des pixels d'arbres de, morts hein, ce qu'on retrouve ici euh, dans un rayon de 25 mètres autour du centre de chacune des placettes et on voit qu'effectivement on, on retrouve donc une, comment dire, une, une relation positive avec le, le niveau de dépérissement euh, relevé, euh, relevé sur site par le, donc par le, le protocole archi, avec donc, une bonne significativité de la, la relation. Ce qui nous, nous a poussé donc, euh, ce, qui, ce qui est, en fait, est considéré comme une, une, dire, une, une validation de notre méthode, euh, à savoir que en parallèle on, est, on a récupéré aussi donc, des, euh, des, comment dire, des un relevé euh, on a, pardon, on a récupéré des relevés donc de, euh, de, de, de perturbations euh, qui ont été éditées à l'échelle européenne par des collègues allemands, Symphe et Seidel. On a récupéré des données à partir de cette cartographie des perturbations à l'échelle européenne et on, se, on retrouve effectivement donc avec notre, notre technique des relations positives, ce qui vient encore un peu plus valider notre, notre méthode ici. Et donc, euh, donc ça c'était la première partie du travail. Hein. Il a resté, il nous a resté encore donc, une autre une autre partie, c'est l'analyse. Hein. En tout cas, la, la, la, la, la préparation de la méthodologie d'analyse. Et donc, euh, on a décidé donc pour l'analyse la, de paysage donc de, de dessiner des, des cercles concentriques concentri avec donc euh, comment dire une, une prise en compte euh, du dépérissement à des échelles euh, comment dire à des échelles euh, à plusieurs échelles concentriques qui se, comment dire, qui se, qui, euh, avec des, comment dire, des, des, des, des pas d'espace relativement euh, similaires. Euh, donc, avec, donc, euh, effectivement, une prise en compte du dépérissement ici, donc, euh, de l'échelle 25 mètres à 1500 mètres. Et donc, dans chacun de ces rayons concentriques, euh, nous avons fait la somme des pixels d'arbres morts. Et nous avons calculé la proportion donc, de ces pixels d'arbres morts vis-à-vis -vis de, la, la, la, de la surface totale du, euh, du rayon. Enfin, en tout cas, de la surface du rayon. Et on a une première approche ici, d'abord, euh, qui a été donc, de relever donc, ce qu'on appelle le scale of effect, l'échelle le, de l'effet, l'échelle le, le, à laquelle l'effet du dépérissement sur la biodiversité euh, donc ici des collecteurs saproxyliques euh, locales est la plus forte. Et donc là, on passe par des modèles simples. Euh, donc, euh, un Y, donc là ici, biodiversité, donc c'est l'abondance la, ou la richesse spécifique des, col des, des coléosapro, euh, par une seule variable de. Donc là, j'ai oublié, ce n'est pas la somme, mais c'est la proportion de pixels d'arbres morts à chacune des échelles. Donc ça, effectivement, c'est une première approche de, de ce travail-là. Donc, un calcul de l'échelle de, cette, de, de, cette, de l'effet, pardon. Et puis, dans un, dans un second temps, on a décidé aussi d'y de, de, associer donc un modèle à multiple interactions. Euh, L'idée étant ici d'analyser un peu plus finement justement les, les, les relations entre euh, la, donc la, ce qu'on va appeler l'échelle locale, le 25 mètres, et puis euh, toutes les échelles paysagères. Euh, donc là, l'idée du modèle multiple interaction, c'était justement d'utiliser les, les hypothèses sous-jacentes du modèle. Euh, et donc c'est euh, là, là je vous sors l'équation du, du modèle avec donc, euh, une première, dire, un, un premier effet dans le modèle qui est l'effet euh, de, de la variable locale, un deuxième, euh, donc une deuxième variable qui est donc, euh, la variable l'effet. Donc, euh, donc ici du meilleur euh, du meilleur paysage. Euh, donc là, effectivement, euh, l'effet euh, du, du paysage. Et puis en termes d'interaction. Euh, et et le, dire, Les hypothèses sous-jacentes au modèle multiple, c'est de se, donc, euh, c'est dire qu'effectivement quand le, la variable numéro 1 est significative, elle est significative euh, dans l'hypothèse que euh, la variable 2 est égale à 0 et donc dans ce cadre là, si euh, notre variable 1, le, donc le dépérissement à l'échelle locale est significative, c'est qu'on se place dans une situation où on n'a pas de dépérissement à l'échelle locale et donc plutôt un effet de concentration donc quand on a un îlot de dépérissement, euh, les faunes s'approxylitent, viennent se concentrer sur cet îlot. Dans le cas contraire, euh, quand on a du coup effectivement donc, euh, un effet significatif de notre, euh, de notre échelle paysagère, eh ben, ici on se retrouve dans la situation où on a du dépérissement à l'échelle pays, euh, paysagère mais pas de dépérissement à l'échelle locale. Et du coup, on se placerait plutôt dans, un, dans, dans une situation alors soit de spillover quand on est dans un, donc dans un effet significatif positif, euh, soit au contraire justement de fuite, euh, bon là effectivement un effet qui n'était pas, pas considéré parce que du coup pas attendu du tout dans les hypothèses. Donc plutôt un effet spillover avec un effet positif. Et puis euh, des enfin, en tout cas, effectivement, euh, donc des euh, effets potentiels du terme d'interaction euh, intéressants, euh, donc dans le cadre justement de plusieurs euh, hypothèses euh, écologiques. Euh, et donc là, enfin deux, typiquement deux principales. Donc euh, l'hypothèse de.. de de euh, de la quantité d'habitat donc euh, l'habitatement hypothèse, qui avait été donc enfin, euh, donc théorisé, euh, par euh, Léonard Farig dans les années 2010 euh, et puis euh, en donc là qui irait plutôt dans un sens donc de non significativité du terme interaction et plutôt donc effectivement dans une euh, dans, dans une euh, dans un contexte d'additivité de, pardon des effets du dépérissement entre l'échelle locale et, et les échelles paysagères, échelle, la meilleure échelle paysagère, pardon. Et puis potentiellement donc si, euh, si de ce terme d'interaction, euh, l'intégration plutôt dans, euh, dans, dans l'hypothèse du, du patch d'habitat, euh, donc là, plus en lien avec euh, la théorie de géographie des îles par, euh, par Maca, MacArthur et Wilson, pardon avec donc là potentiellement du coup effectivement euh, des, euh, des termes d'interaction euh, significatifs et normalement plutôt positifs. Et donc là on en arrive au résultat, euh, donc là je vous montre rapidement en fait là, les, les figures euh, qu'on a construites, euh, donc là c'est des, des figures assez, euh, assez classiques justement de ce calcul de de l'échelle de l'effet. Donc là, est-ce qu'on retrouve effectivement ici, c'est donc différentes variables biodiversité. Ce qu'on retrouve en abscisse, ce sont les différents les différents rayons les rayons concentriques, pardon de prise en compte du dépérissement, donc de proportion des pixels de d'arbres morts. Et puis, ce qu'on retrouve en ordonnée, ce qu'on a récupéré ici, c'est euh, donc euh, le, le bêta coefficient, l'estimate donc euh, associé à chacune donc des variables de rayon, de, donc euh, associé à, à chacune des modèles, pardon, avec donc euh, en, avec donc plus ou moins donc l'intervalle de confiance à 95%. Récupérer des et, donc des des modèles. Euh, tout d'abord, premier résultat qu'on qu retrouve ici, euh, c'est plutôt, enfin, on observe que sur la richesse spécifique des, des, des coloptères saproxyliques, que ce soit pour les espèces communes ou pour euh, l'ensemble des espèces, plutôt un effet euh, plus fort, euh, plus significatif donc, du rayon euh, du rayon 200 mètres, ce qui apparaît ici comme étant donc, le plus ou moins donc le, effectivement le pendant le, l'échelle le, le, de l'effet le scale le scale of effects ce qui euh, est assez proche donc, de résultats qui avaient déjà été euh, découverts dans la littérature par, par Sibolt euh, par Sébastien Sibolt et, et, et collaborateur en 2017 qui mettait justement en avant, alors là pas sur une étude du dépérissement, mais sur une étude plutôt de, de, de, de la quantité de stock de bois morts qui montrait qu'effectivement euh, la quantité de, de stock de bois mort pour les coloptères saproxéliques était, donc euh, l'effet de la quantité de, de bas morts pardon, était la plus forte, à 140 mètres euh, autour donc, de, du, de, de, du piège euh, ayant relevé des assemblages de coloptères saproxéliques. Donc là, voilà, ce qui, ce qui effectivement euh, se retrouve plus ou moins euh, ici avec cet effet plus fort à 200 mètres. Euh, et donc effectivement, donc, euh, et aussi donc, un autre résultat, c'est que euh, bon, de manière générale, le dépérissement euh, a toujours un effet positif sur la diversité taxonomique ici. Hein, donc on voit que donc là, fait, enfin, donc, ce qu'on a dessiné en vert donc, euh, ce sont donc les effets positifs et donc non, les peuplements dépérissants euh, à l'échelle locale mais aussi donc, du coup, à, les, à des échelles paysagères plus ou moins proches euh, des effets bénéfiques euh, pour la biodiversité locale un autre effet intéressant c'est que donc, euh, à, contra à contrario de la richesse spécifique on avait plutôt un effet donc, à 200 mètres. Euh, ce qu'on observe bah, donc, pour les abondances donc, là, que ce soit ici les espèces communes, les espèces rares donc, avec un indice patrimonial de, égal à, à 3 et 4 et puis euh, l'abondance totale des coloptères apoxyliques, c'est plutôt un effet positif et plus important, donc un scale effect euh, à l'échelle euh, à l'échelle localisée, donc avec potentiellement effectivement des effets un peu de concentration et, et de l'apport euh, des apports d'abondance de, de coloptères plus forts euh, par le, le dépérissement à l'échelle locale. Donc ça, c'était la première euh, la première partie sur la diversité taxonomique. Euh, et puis donc là, on passe plutôt sur les autres euh, les autres drivers. Donc là, effectivement, on avait la, la diversité phylogénétique et puis la diversité fonctionnelle. Alors, ce qu'on retrouve de manière générale, et c'était assez décevant, c'est qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'effets euh, de, de significatifs, en tout cas de, de réponse, de la diversité phylogénétique à euh, au dépérissement, que ce soit le dépérissement local ou à l'échelle du paysage, à part effectivement un petit effet, Pardon, de l'équitabilité euh, phylogénétique, euh, ici à l'échelle 1100 mètres, dont on n'a pas trop discuté les effets parce qu'on avait un peu du mal à. à, à, à, à enfin, en tout cas, à effectivement, comment dire. À, à enfin, comprendre euh, d'une part euh, l'effet et puis euh, le sortir effet de, de, euh, de l'extraire, le, de, de, euh, de la possibilité qu'effectivement on soit face à un, un, effet un, peu, un effet significatif un peu aléatoire, hein, puisque du coup on voit qu'on compare énormément de modèles. Euh, on observe par contre effectivement euh, potentiellement une augmentation de la diversité fonctionnelle, en tout cas de la, la richesse. Fonctionnel. Donc euh, la, la quantité d'espace remplie par euh, les traits fonctionnels des espèces. Euh, donc on se retrouve avec des espèces qui ont donc, des, des, des extrêmes de traits, euh, de traits fonctionnels plus importants euh, chez l'écoctace apoxylite en réponse au dépérissement à l'échelle locale et à l'échelle euh, paysagère la plus forte. Mais euh, bon, avec des effets relativement euh, relativement diffus. Hein, donc on a un effet fort à l'échelle locale, moins fort à l'échelle du, du paysage. Et puis finalement, euh, assez peu sur des échelles locales intermédiaires. Et puis on n'a pas d'autres euh, réponses sur la divergence ou l'équitabilité. En tout cas, sur cette approche un peu globale de la diversité fonctionnelle. Euh, je dis globale parce qu'effectivement, quand on commence à les voir, euh, en tout cas observer trait par très la réponse euh, fonctionnelle des euh, communautés de colopthèse rapproxylique au dépérissement, on observe des choses intéressantes et des résultats très significatifs. Euh, donc là, trait par trait, on a, on a calculé donc là, le, la moyenne, euh, la moyenne euh, pondérée des, par, donc, des, des communautés, le, le CWM, et puis euh, la, la, la, la dispersion fonctionnelle. Pour chacun des traits, donc là ici euh, la taille des donc là, le, le body size, le, la taille moyenne des, des de chacune des donc des espèces de Collepta aphoxilic, euh, la préférence en décomposition du bon mort et puis la préférence en grosseur du bommor. Euh, donc ce qu'on observe de manière globale, c'est que euh, déjà premier élément euh, cette divers... en tout cas c'est ces, ces, ces, ces changements de traits de communauté et de dispersion fonctionnelle de ces, donc de, des, des communautés euh, répondent de manière globale euh, au dépérissement à l'échelle paysagère et jamais à l'échelle locale. Ça, c'est un premier élément intéressant. Et puis, de manière générale, du coup, ce qu'on observe, c'est qu'en euh, réponse au dépérissement à l'échelle paysagère, aux échelles les plus fortes, d'ailleurs paysagères, avec des square low effects à 1500 mètres, euh, bah, c'est que du coup les, les colubridés saproxyliques, en réponse à ce déparissement, sont euh, donc, euh, dans les communautés, sont des espèces qui sont de plus grande taille, euh, qui ont des préférences pour du bois mort de plus fort euh, de, de plus forte décomposition, de plus fort niveau de décomposition, pardon, et puis euh, de manière générale des bois morts de plus gros diamètre. Euh, et en parallèle, avec une augmentation, une, une hétérogénéisation, euh, donc une augmentation de la dispersion fonctionnelle pour euh, la, la taille et pour la préférence en décomposition. Et puis peut-être euh, un effet de spécialisation pour euh, la taille de bomor à l'échelle, donc euh, en réponse au dépérissement à l'échelle de 100 mètres. Donc ce qu'on voit ici, donc une, une spécialisation vers du bomor de plus gros diamètres, ce qu'on retrouvait plus ou moins ici, euh, donc avec des bêtes de, de plus grande taille, euh, sur cette euh, sur cette image. Alors ça, c'est c'est des résultats qui sont super intéressants, euh, à, en tout cas à, à plusieurs niveaux. Euh, alors le premier élément, c'est que euh, sur un papier de 2013, euh, Gosner et collaborateur, donc dans un papier euh, publié sur Conservation and Biology. Euh, montrer que euh, quand la gestion favorisait la quantité de baumort, bon euh, en réponse euh, on retrouvait des, commun de, des, des communautés de, de colopters raproxyliques euh, spécialisées justement sur du bon mort de plus gros diamètre et plus fortement décomposés et donc voilà, donc là, notre résultat est intéressant parce que du coup, on, on commence à, donc à deviner les, donc la, la, la, par quel procédé le dépérissement induit justement ces, ces, ces modifications de, de, traits, de traits de communauté, euh, principalement a priori par justement cette augmentation à l'échelle du paysage des quantités de, de bois morts. Euh, et puis un autre élément intéressant, c'est que donc dans, dans, dans un papier de 2021, Hag et collaborateurs, donc là c'est des collègues, euh, donc des, des collègues euh, allemands, euh, publiés dans la revue Journal of Ec Animal Ecology, euh, un, un élément intéressant, c'est que euh, de manière générale, chez les coléoptères saproxyliques, euh, il était observé que les espèces qui étaient donc euh, comment dire Menacées sur sur liste rouge sont de manière générale des espèces de grande taille qui sont associées euh, par, euh, par extension à une ressource bois mort, euh, enfin justement donc à du bois mort de plus grande taille qui euh, donc euh, effectivement euh, se rarifie, en tout cas eu tendance à se à rarifier, enfin en tout cas à, à ne pas être présente en grande quantité dans les forêts, dans les forêts gérées européennes. Et donc là, ce qu'on qu observe ici euh, par l'augmentation justement donc de, de du trait de communauté, euh, l'augmentation du trait de communauté euh, taille moyenne des, des espèces, c'est donc potentiellement un retour justement d'espèces de grande taille euh, potentiellement euh, menacées euh, à l'échelle européenne. Et donc un autre euh, un autre élément, euh, c'est qu'en lien avec euh, l'étude qu'on avait qu'on a publiée justement en, en 2021 dans Forest Ecology and Management. Euh, C'est que euh, moi je, enfin, je, je disais au début de cet exposé que ce qu'on observait c'était un effet euh, local euh, fort du dépérissement euh, sur, la, comment dire, sur la, la biodiversité quand justement ce, ce dépérissement euh, était très très sévère donc effectivement nous ce qu'on observait c'était des résultats euh, importants enfin en tout cas euh, positifs donc du, du dépérissement local. Euh, en Bavière, et on n'observait on pas de, de résultats euh, donc dans ce même euh, terrain pyrénéen, en tout cas pour ces, euh, ces mesures donc de, de traits euh, de, de communauté. Et, et donc là, en fait, ce qu'on qu montre ici, c'est que dans les Pyrénées, on a justement ce, cette réponse plutôt euh, donc de, de ces traits de communauté à de la, donc des, des dépérissements sévères à l'échelle du paysage. Et on peut associer ça justement à, donc à notre papier de 2021 dans le sens où, euh, a priori, ce qu'on observait à l'échelle locale en, en Bavière, euh, c'était finalement l'image de ce qui se passait aussi à l'échelle du paysage, donc localement quand on avait effectivement un très fort dépérissement avec près de 100% des, des tiges d'épicéa de, euh, mortes euh, tuées par justement les, les, le, le typographe, et euh, eh bien en fait c'est ce qu'on retrouvait, et ça c'est ce qu'on a vu aussi dans les papiers, euh, dans les papiers allemands, c'est que c'est finalement une condition qu'on observait aussi sur des patchs de grande taille, euh, donc euh, en moyenne des patchs de 7 hectares, on retrouve donc effectivement plus ou moins dans, dans ces résultats. En parallèle, quand on va voir du côté des guildes de, de associées à, à différents substrats, donc euh, les cavités, euh, les, euh, les champignons euh, euh, par, euh, euh, saprolinivores, et puis euh, les, euh, le, les espèces de coloptères euh, saprolinicoles, donc là ce qui intègre les, les, les xylophages et les, les saproxylophages, pardon. Euh, c'est que de manière générale, encore une fois, on a des réponses positives euh, au déterrissement, avec, encore une fois, des squales au effect plutôt à 200 mètres, euh, à la fois sur l'abondance et la richesse spécifique, euh, ce qui est un élément un peu, euh, un peu original euh, par rapport à, à, aux résultats qu'on avait récupérés de, des, des métriques euh, de diversité un peu globale, taxonomique, avec par contre, effectivement, un seul effet très localisé euh, pour les, les saprolénivores, euh, ce qui là est assez paradoxal, parce que du coup, on part du principe assez souvent que justement chez les xylophages et les saproxylophages, on a plutôt des communautés associées à des pardon à des substrats qui euh, qui dire qui qui, enfin, dire qui qui disparaissent assez rapidement euh, assez, assez rapidement dans le temps, et donc des espèces qui normalement ont des besoins de, de, de capacités de, de déplacement relativement importantes. Et donc on s'attendait ici à ce qu'elle répondent plutôt à des effets du dépérissement à des échelles relativement larges. Et là on se retrouve plutôt avec des effets à l'échelle locale euh, assez, assez particulières. Et là pour le coup effectivement j'admets qu'on a du mal à, à expliquer justement ce, ce, résultat, ce résultat ici. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant donc, sur la réponse des cavicoles et des euh, donc des, des, des cavicoles et des coloptères aproxyliques associés aux champignons de tronc, euh, c'est qu'a priori le dépérissement. Euh, permet a priori l'augmentation, que ce soit à l'échelle locale ou dans le paysage, de ces ressources particulières. Euh, et ce qui va un peu en lien justement avec un papier qu'on avait, euh, qu'on qu qu a coécrit avec, euh, avec Aurélien Salé, là, qui est un, un de mes co-directeurs de thèse, et, euh, et Christophe Bouger. Euh, c'est le fait que le dépérissement justement, puisse être un, un initiateur à la création justement de certains dendro-micro-habitats. Euh, et donc ici effectivement des cavités euh, et, des, euh, et des champignons de tronc. Euh, donc voilà, donc des communautés de manière générale plutôt associées à, à ces substrats. Augmentation de, de ces communautés. Et puis un autre élément, donc, euh, je parlais au début que je disais qu'effectivement en termes de méthodologie, on avait deux types de modèles, donc les modèles simples, ce que je viens de vous présenter ici, avec donc, euh, une seule variable pour euh, expliquer euh, nos différents y de biodiversité. Et puis en parallèle, du coup, on a ces modèles interactions, euh, donc ces modèles multiples interaction. Et donc là ici, bon, donc là, on a le tableau justement des, des différents, euh, des différents résultats. Alors ce qu'on observe, c'est qu'on a une, euh, on a comment dire, euh, de manière générale, un abond, enfin comment dire, une disparition des effets, euh, des effets euh, que ce soit des effets locaux ou euh, des effets du paysage dans ces modèles donc, euh, multiples, et puis euh, de manière générale, euh, que ce soit pour la diversité taxonomique ou la diversité fonctionnelle, aucun effet euh, significatif donc, euh, de la, de, du terme « interaction » Et ça, ça pousserait plutôt à se dire que du coup, euh, dans le cadre, enfin que le dépérissement peut être vu presque comme étant, donc enfin le dépérissement peut être vu comme créateur de ressources, surtout vis-à-vis -vis de notre, enfin notre notre métrique de départ qui reste justement cette proportion de -pieds et d'arbres morts. Hein. Donc là, on est vraiment sur une sorte de, de quantification de de, donc, de la ressource bois euh, mort sur pied ou arbre mort sur pied surtout, pardon. Euh, et donc là, on partirait du, enfin donc là, ce, ce résultat nous indiquerait plutôt justement une réponse des cooptesses apoxyliques dans le cadre donc, de l'hypothèse donc de, de la quantité d'habitat dans le paysage avec cette fonction d'additivité addit, du euh, du de, de la ressource entre euh, donc euh, la ressource à l'échelle locale et la ressource à l'échelle euh, paysagère. Avec un effet, euh, par contre, extrêmement intéressant ici, c'est que et donc et qui prend un peu, enfin qui fait un peu le, le contre-pied avec ce qu'on observait dans les dans les modèles simples, c'est que à partir du moment où on intègre euh, la donc là le ici donc là c'est notre diversité phylogénétique standardisée, c'est le l'indice de FACE, donc l'indice le, le plus le plus classique en mesure donc de diversité phylogénétique, c'est euh, donc une réponse positive au dépérissement euh, quand donc le dépérissement n'est présent qu'à l'échelle locale et que du coup euh, le paysage est... reste sain ou au contraire lorsque euh, notre, euh, notre dépérissement est fort à l'échelle du paysage mais euh, faible à l'échelle locale, donc ce qu'on retrouve ici, donc cet effet spillover, euh, et donc là, de manière générale, plutôt une réponse positive du, donc, euh, donc de l'indice de face. Et puis un terme d'interaction négative, euh, ce qui veut dire, enfin, ce qui ne veut pas dire que l'inter, que, que la relation entre l'indice de diversité phylogénétique euh, et le dépérissement devient négatif, mais que plutôt l'échelle, enfin que ces effets positifs locaux et paysagers deviennent moins importants lorsque le dépérissement euh, existe à la fois à l'échelle locale et du paysage, euh, ce qui indiquerait potentiellement. Euh, une moins forte hétérogénéité, hétérogénéisation pardon, phylogénétique à partir du moment où on a du dépérissement à la fois à l'échelle locale et du paysage. Donc une sorte d'homogénéisation un peu de, de, des, des, comment dit, du, du, du dépérissement à l'échelle paysagère, en fait, ce qui amènerait justement à une moins forte hétérogénéisation phylogénétique. Et donc nous en arrivons à la conclusion, euh, donc, euh, à la conclusion donc euh, de notre de notre étude. Euh, ce qu'on a, ce qu'on qu met en avant, c'est que du coup euh, le dépérissement, qu'il soit à l'échelle locale ou à l'échelle paysagère, a des effets positifs sur la, la, la, la, la diversité des coloptères saproxyliques, que ce soit la diversité euh, taxonomique, que ce soit la diversité fonctionnelle, que ce soit la diversité phylogénétique. Et puis on a des éléments, donc, euh, ce que je disais précédemment, euh, extrêmement intéressant, avec par exemple donc, ces, ces modifications de, de traits de communauté, de moyenne de traits de communauté et puis de, de, de, de dispersion fonctionnelle de ces traits de communauté par le dépérissement seul à l'échelle du paysage avec donc, des communautés de ça saproxyliques de plus grande taille associées à du bois mort de plus grosse taille et du bois mort plus fortement, euh, fortement carrié. Euh, et, donc, et puis en plus, ces effets, euh, ces effets donc, du dépérissement euh, plutôt positifs sur la diversité phylogénétique euh, standardisée. Et on en arrive au bout de ma présentation et je vous remercie. Euh, à...